Bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Les Bosses Les Show, je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Évangile TV. Aujourd'hui, nous allons encore une fois aborder un thème important pour vous, pour toi qui veux réussir, pour toi qui doit persévérer. Et aujourd'hui, on va parler de comment se réinventer après euh, une faillite, après euh, avoir ben, tout perdu, après aussi quelques soucis financiers. Voilà, je sais que vous êtes... Euh, quelques-unes à vous trouver dans cette situation. Et pour celles qui ne l'ont jamais expérimenté, écoutez, vous vous entendrez vraiment des paroles de sagesse qui vont vous permettre de ne pas tomber euh, dans le piège ou même euh, de persévérer si jamais vous tombez dans ce piège. Aujourd'hui, j'aurai vraiment l'honneur, le privilège de recevoir vraiment quelqu'un qui est, qui est cher à mon cœur, que vous avez déjà rencontré dans cette émission, Aurélie Alama, Et nous serons accompagnés de notre chroniqueuse habituelle Marie-Alexandra et ça va être vraiment très intéressant. Alors accrochez-vous et euh, prenez de quoi noter parce que c'est très important le sujet qui sera abordé. Alors je vais commencer déjà par, euh, on va dire, on va dresser un petit peu le tableau. Comment te réinventer euh, J'aime beaucoup ce passage de la Bible qui dit que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La première chose que tu dois comprendre, c'est que notre Dieu est le Dieu du changement et de la nouveauté. Ça signifie que peu importe euh, à quelle étape de ton succès tu te trouves aujourd'hui, à, euh, à quelle échelle de ton succès de ta réussite tu te trouves, peut-être que tu es au plus bas encore pour l'instant et que tu n'es pas encore monté. J'aimerais que tu comprennes que Dieu aime la nouveauté et il va encore dire dans sa parole « voici, je fais euh, quelque chose de nouveau ». Et j'aime beaucoup cette parole parce que c'est la promesse de Dieu pour toi de faire une chose nouvelle. Il crée un chemin là où il n'y a pas, pas d'issue. Il est capable en fait d'ouvrir des portes qui te semblaient être fermées, des portes qu'on t'a fermées. Et notre Dieu est aussi le Dieu des opportunités. C'est lui qui crée les opportunités surnaturelles et incroyables pour te faire sortir de cette situation. Ça signifie que même si tu es dans une dette, si tu es dans une faillite, même si tu es sur le point d'abandonner, tu ressens dans dedans de toi que tu n'as plus l'énergie, la force, la conviction, le courage d'aller encore de l'avant. J'aimerais beaucoup t'encourager ce soir avec cette émission et te dire « s'il te plaît, n'abandonne surtout pas ». N'abandonne pas parce que ton histoire, un jour, sera euh, sera le témoignage que tu vas pouvoir apporter pour fortifier d'autres personnes. N'abandonne pas parce que tes larmes, un jour, seront euh, des cris de joie, des cris d'allégresse en fait. N'abandonne pas parce que les douleurs d'aujourd'hui vont emmener la gloire de demain. N'abandonne pas parce que même Jésus, sur cette croix, il a souffert en fait d'être, euh, d'avoir été rejeté. Il a même souffert d'avoir été loin de Dieu pendant un instant, mais ensuite il est entré dans la gloire de Dieu. N'abandonne pas parce qu'il y a toujours un temps, c'est vrai, pour la disette et le manque, mais il y a aussi un temps pour l'abondance. Il y a un temps pour ton succès, pour ta réussite. Il y a un temps, le temps est déjà fixé. J'aime bien ce que dit Abba Koub quand il dit que voilà, si tu as une vision écrite là, qu'on la lise couramment, Yes Pourquoi il faut lire la vision couramment Pour justement s'encourager, se motiver et ne jamais abandonner. La vision est ce qui te dirige, c'est ce qui te drive, c'est ce qui t'emmène euh, dans la direction que tu dois que tu dois toujours prendre. Et à chaque fois que tu sens que voilà ça devient un peu difficile, tu regardes à la vision. Tant que la vision ne s'est pas accomplie, tu te convainc, tu te le répètes, tu te le redis je n'abandonne pas. Tant que je n'ai pas vu la manifestation, tant que je n'ai pas vu l'éclat de la gloire de Dieu dans ma vie concernant ce projet, je n'abandonne pas. Tant que je n'ai pas eu un ange qui est venu, et vous savez, j'aime beaucoup l'histoire ah, de cet homme qui va combattre avec un ange. L'ange va venir et il va combattre. Et il va dire à l'ange, je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas béni. Et, et par moment, en fait, les difficultés, euh, les difficultés, les troubles par lesquels tu peux passer, c'est juste un, un moment pour toi, pour fortifier en fait ton esprit tenace, pour fortifier ton esprit et faire de toi ben, cette combattante, et faire de toi cette battante, parce que ton histoire a du poids. Ton histoire a de la valeur. Mais hey, est-ce que tu connais la valeur de ton histoire? Est-ce que tu réalises à quel point ton histoire peut être une issue pour quelqu'un d'autre? Ça paraît simple à dire, mais en réalité, c'est aussi simple que ça. L'histoire racontée d'une personne peut, dé, peut, peut de façon drastique et radicale changer la trajectoire de la vie d'une autre. Et c'est pour ça que tu dois euh, t'attacher à ton Dieu, mais à t'attacher aussi à, à, à, à l'histoire de ta vie en te disant, Seigneur, voici mon histoire, voici mes cartes, voici ce que je suis, voici ce que j'ai. Fais-en quelque chose, fais-en quelque chose. Peut-être que tu n'as que euh, tu n'as que peu de choses là actuellement et que tu as tout perdu. Sache que Dieu est le Dieu de la multiplication. C'est lorsque euh, on lui apporte on lui apporte du pain et du poisson que Dieu multiplie. Dieu ne multiplie pas sur la base de rien, il multiplie toujours sur la base de quelque chose. Et donc même une seule chose ou deux ou trois que tu possèdes, tu ne peux absolument pas le mépriser. Et c'est ce que je voudrais te dire euh, en, en dernier lieu, c'est ne méprise pas ce que tu as, parce que ce que tu possèdes va pouvoir t'aider à multiplier, ne méprise pas. Il y a dans la Bible, cette femme euh, qui était veuve et qui avait un fils et son mari l'avait laissé avec beaucoup de dettes et elle ne savait pas comment s'en sortir. Et dans son plan, le seul plan qu'elle avait, c'était manger son dernier repas. Et, et, et, et, et puis, et puis quoi Ben, Elle rejoignait le Seigneur avec, euh, avec son fils et elle va rencontrer un prophète qui va lui dire Fais moi donne-moi à manger. » Et il va lui dire, il va lui donner une astuce extrêmement importante. Il va lui dire, il va lui dire, elle va lui dire, « Mais si je te donne à manger, c'est tout ce que je possède. » Tu vois Mais ensuite, il va lui dire, « Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Il va lui donner une parole clé. « Qu'est-ce que tu possèdes »« Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Elle va dire qu'elle a juste un petit pot d'huile. C'est tout ce qui lui reste. Et avec ce pot d'huile, elle va pouvoir pétrir du pain. C'est tout ce qui lui reste. Elle va, il va lui dire, « Il n'y a pas de problème. » Tu vas, vas voir toutes tes voisines, va frapper à toutes les portes et demande d'autres pots, demande d'autres vases. Et ensuite, tu viens chez toi et tu remplis ces vases d'huile et ensuite, tu vas les revendre. Tu vas chercher tous les vases. Imaginez-vous le miracle il lui restait un seul vase avec de l'huile. Mais grâce à la parole que Dieu lui a donnée, elle a pu déverser cette même huile qui était dans un seul vase, dans plusieurs autres vases, et donc de vendre des centaines de vases. Est-ce que, est que tu réalises en fait le plan parfait de Dieu Non seulement il va utiliser tes capacités naturelles, mais ensuite il va t'aider de façon surnaturelle à te sortir de cette situation. Et donc cette femme, elle s'est exécutée, elle l'a fait, elle est partie chercher. Tous les vases aux alentours, elle a rassemblé ses vases, elle a rempli d'huile. Et c'est là que tu comprends que l'obéissance est une clé importante pour te sortir de cette situation. Et donc, elle a rempli ses vases, elle est allée vendre et ensuite elle a payé toutes ses dettes. Et c'est vraiment important que tu réalises qu'il y a quelque chose en toi que le Seigneur va utiliser pour te faire sortir des dettes, que, que le Seigneur va utiliser pour briser l'esprit des dettes, que le Seigneur va utiliser pour te faire passer à l'autre stade de ton succès. Tu ne vas pas échouer, tu n'es pas un échec, tu vas réussir au nom de Jésus. Et je te dis à tout de suite. Nous allons nous retrouver donc sur ce plateau avec Aurélie Alama, avec Marie Alexandra. Nous allons partager une belle histoire comme je les aime. Et l'histoire d'Aurélie, c'est une histoire qui me touche, qui me parle personnellement et je suis convaincue que son histoire va te faire passer à une autre dimension, à un autre stade de ta vie. Et je te dis a tout de suite Bienvenue dans votre émission, donc on, on, a, on a parlé un petit peu, hein, vous et moi. Et là, ben, je suis bien entourée, comme d'habitude. Et euh, je vais d'abord commencer par vous présenter Aurélie Alama. Euh, Aurélie Alama ne se présente plus sur le plateau des Boss Ladies, voilà, on dit présenter. Mais bon, euh, voilà, c'est une deuxième fois que tu es là avec nous. Aurélie, on est fan <rire> on est fan, on voit tout ce que tu fais, on voit comment tu es investi dans l'entrepreneuriat, tu es également conférencière, on voit comment tu boostes les femmes, on voit comment tu les challenges, on voit... Et on voit comment ta vie est en train de ah n'est-ce pas ta, ta jolie nouvelle voiture là <rire> <rire> Où, euh, je pense que Instagram tout le monde a vu cette euh... mais aujourd'hui on va en parler mm -hmm. <rire> on va vraiment parler de cette évolution on va vraiment parler de ce de ce parcours et je recommande à, à toutes les personnes qui n'ont jamais euh, eu l'occasion de regarder euh, la, la précédente euh, émission avec Aurélie mm -hmm. bah, de tout simplement repartir dans nos anciennes émissions sur euh, YouTube vous allez découvrir vraiment euh, un portrait très très intéressant et en particulier aujourd'hui avec Aurélie nous allons parler de comment se réinventer voilà lorsque lorsqu'on a tout perdu ou lorsqu'on a perdu de l'argent lorsque on a peut-être fait un mauvais investissement lorsque notre société a fait faillite, comment se réinventer Et je crois qu'Aurélie, elle a vraiment réussi à faire ça. En tout cas Aurélie, bienvenue à nouveau <rire> sur ce plateau. Merci, merci pour l'invitation, c'est un honneur d'être là plaisir. et de partager mon témoignage encore une fois. Merci, avec plaisir. Et je suis aussi entourée de Marie Alexandra l'International, <rire> <rire> ma loulou <Oui. rire> pour les intimes, l'International qui est là avec nous et vous savez, on va vraiment avoir cette conversation deep yeah. euh, parce il y, y a quand même une partie du succès mmh. qu'on ne montre pas mmh. ou plutôt qu'on mmh. ne voit pas directement parce que ben on voit tout de suite waouh Aurélie elle a acheté sa belle voiture oh my god qu'est ce que je suis en train de faire encore là j'ai mmh. pas encore ça et tu vois l'autre waouh elle a sa nouvelle maison mais je suis en train de perdre du temps et très souvent on ne réalise pas que euh, toutes ces personnes là qui passent par euh, ben, par ces moments de succès sont aussi passées peut-être par des phases oui où il n'y avait pas le succès, quoi. par des phases où c'était un peu plus difficile, par des phases où bah, elles ont tout perdu. Et toi Aurélie, euh, <rire> nous avons lu sur Instagram que tu es passée par un temps où tu as fait faillite mmh. et euh, que tu étais euh, fichée euh, à la Banque de France. Waouh J'étais broc. <rire> c'était <rire> vraiment, vraiment le mot broc. Et comment tu as fait pour te relever en fait alors, comment j'ai fait Déjà, pour... pour Est-ce que j'explique je est un peu oui, de, dis -nous tout, dans on, quelle on profondeur J'ai monté, <rire> quel... on est là à on <rire> est là pour toi. Non, dans quelle profondeur j'étais En fait, euh, en 2000... Après, j'avais déjà raconté mon témoignage sur mes études, etc. Et en 2014, je crée ma première société sans intelligence financière. Mm -hmm. Ça, je crois que euh, c'est ce qu'on oublie. Mmh. Mmh. Mais c'est ce qui est important. Mmh. Parce que euh, lorsqu'on commence à avoir de l'argent, si on ne sait pas le gérer, mmh. on revient au niveau... À l'état initial. Donc, C'est exactement ça. Wow. Et donc, j'ai monté ma société qui fonctionnait plutôt pas mal. Mais je gérais très, très mal la société. Je gérais très mal parce que déjà, émotionnellement, il hein, y avait encore des blessures, des choses à, à guérir. C'est ça, ça, ça, ce la, mmh. la base, parce que, euh, comme on dit, si on donne le pouvoir à quelqu'un qui est blessé, devient un tyran. Mmh. Alors, j'étais tyrannique, mais je crois que c'était envers moi-même, mmh. parce que je prenais des décisions sur le coup de euh, des blessures, tout simplement, mmh. qui ont amené la société dans le mur. Mais il euh, y avait aussi l'intelligence financière, parce que lorsqu'on gagne beaucoup d'argent à un si jeune âge, j'avais euh, 25-26 ans. En fait, on ne sait pas le gérer. Mmh. Tout simplement. Parce que moi, je suis pas née dans une famille riche. Mmh. Donc, lorsqu'on arrive à des cinq chiffres par mois, à cet âge, mmh. ben, je me souviens, une fois, j'étais chez Michael Kors. Et, euh, et la tu vendeuse... t'es dit, je vais me faire ce magasin. Ah non, mais la vendeuse, <rire> elle avait son bras comme ça et elle rajoutait les sacs comme ça. Waouh Et en fait, ouais. à un moment, mmh. Je me suis dit, mais là, tu es en train d'aller dans des profondeurs, c'est terrible. Tu t'es dit ça dans le magasin ou après Non, après. Après, après, après, après. Après, après, après, après. En fait, je me suis dit, mais pourquoi tout ça après, sac Pourquoi toutes ces chaussures En fait, c'est comme un vide que tu essaies de remplir ou de te dire, mais comme je les ai pas eu maintenant, je vais me rattraper, me venger. C'est assez compliqué. Et puis de fil en aiguille, de mauvaises décisions qui amènent à une faillite. Wow. Une faille terrible, parce que qu'elle euh, m'a valu quand même 10 000 euros de... C'était 10 000 euros, une hein, de 10 000 euros. Oui. Donc je devais 10 000 euros, j'avais des crédits partout, euh, j'avais plus de carte bleues. plus de carte bleue, plus de, carte wow, bleue wow, wow, wow, wow. plus de chèques et plus de compte. Oui. Alors il faut savoir que j'avais un compte nickel. What ah ouais, un ça compte, non, des ça c'est le Ah wow. Un compte nickel. Ah, ah, ah, Pourquoi ah, ah, ah. Parce que les banques traditionnel, dit traditionnel ne voulait plus de moi. Ne voulait plus. Oui. Ne voulait plus. Euh, J'étais dans une banque qui a fermé mon compte, qui m'a mis une procédure avec des huissiers qui venaient chez moi. Mmh. Mais maintenant, comment tu vas ouvrir un compte dans une autre banque ah, pas De possible. toute façon, oui. Donc, il fallait, fallait que tu trouves Exactement. une solution. Ouais. Un petit buraliste, tu vas, tu ouvres un petit compte, nickel. Qui pour moi sont des comptes pour des jeunes, en fait. Mmh. Tu sais, quand tu veux mmh. gérer ton budget, oui, pas parce que découvert. même pour fonctionner avec ces comptes-là, c'est pas, c'est pas évident. Pas, du tout. <rire> déjà, pas déjà, du tout. Déjà que tu, tu te rends compte que tu ne sais pas gérer, que tu as un problème avec ta gestion personnelle, en plus tu vas te retrouver dans un <rire> compte comme nickel. Bah, bon compliqué. courage. Hein. Du coup, la, la société que tu avais créée, ce n'était mm -hmm. pas un statut d'auto-entrepreneur, c'était vraiment un statut. C'était une, SRL. Oui. Okay. une SRL. Et donc tu avais, tu, tu avais déjà des personnes qui travaillaient. Euh... Oui. La... waouh wow. Faire faillite quand tu as déjà du personnel, en ouais. plus, c'est compliqué. J'avais des gens qui travaillaient avec moi. Pour moi, j'avais des associés et j'ai ramené tout le monde avec moi. Wow. Et ça m'a pris euh, plus de deux ans juste à euh, revenir à l'état zéro. Mmh. Parce qu'il fallait éponger toutes les dettes. Oui, c'est ça. Avec les agios des dettes, les ça. huissiers à payer. C'est ça. Déjà que tu es, es, es endettée, <rire> on rajoute on encore. On rajoute encore. Mais je, pour la petite anecdote, anecdote, je me souviens un jour où l'huissier a sonné chez moi, j'ai dit, mais vous voulez quoi J'ai rien. Vous voulez prendre quoi J'ai rien. Après, il m'a dit, mais mademoiselle, on va trouver un terrain. J'ai dit, quel terrain vous voulez chercher Il n'y a rien, un terrain d'entente, il n'y a pas. Je n'ai pas d'argent, j'ai pas de voiture. Et, et j'étais chez ma mère, donc j'ai pas de maison. Vous n'allez pas prendre la maison de ma mère Waouh Tellement, je n'avais plus rien. Et c'est important de le comprendre, parce que des fois, on regarde le succès des gens, mmh. mais on ne se rend pas compte d'où ils sortent. D'où ils, ils sortent. sortent. Il y a un processus. Le processus, Exactement. la démarche. Et, et tout à l'heure, tu parlais de... Euh, et et c'est fou parce qu'on ne fait pas attention à cette étape-là, l'étape étape de la guérison émotionnelle. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, enfin, avec ton recul aujourd'hui, euh, à quel point les blessures euh, émotionnelles en fait ont, ont aussi conduit vers des mauvaises décisions Alors, les, les blessures émotionnelles, je, je n'avais pas conscience de ces mmh. blessures, je vais mmh. dire, je n'avais pas conscience. Mais c'est lorsque euh, mon pasteur a l'habitude de dire que l'argent ne change pas les gens, mais c'est une loupe. Ouais, qui, qui, révèle qui révèle qui tu Qui, es. qui, a, qui grossit, mmh. en fait, ça. qui tu es. Mmh. Et en, en réalité, je me suis rendu compte que euh, j'avais voulu des choses et qu'une fois que tu as de l'argent, une fois que tu as une, noto-, une petite notoriété, mmh. mais en fait, tu perds pied, en fait. Mmh. Tu, tu perds pied. Je me souviens, j'allais dans des hôtels euh, à trois chiffres, quatre chiffres la nuit, Juste des pour choses... Te faire plaisir. Voilà, non, mais c'est la vie que je mérite, quoi. Wow. en fait, non, il y a un processus. Tu n'as pas, un as pas une, une société qui vient d'avoir un an et puis tu, tu fais de telles choses. Ce n'est pas possible. Mm. Ce mais c'est profond quand même parce que quand on regarde aujourd'hui, même les gens prennent exemple sur les, ce qu'ils voient sur Instagram, etc. Et leur vécu font qu'ils vont prendre une revanche sur la vie. Je veux dire, en fait, ils vont construire Social. des choses, mais sur... Sur du sable. Voilà, sur ça. du sable, avec des mauvaises motivations, Motivation. en mm. fait. Et finalement, mm. bah, Mmh. Un peu comme Aurélie, tout va mmh. être dilapidé mmh. comme mmh. ça. Exactement. Mmh. Et j'en profite aussi pour nous dire que c'est vrai que le Seigneur Jésus va parler du fait de bâtir sa vie sur le roc. Et on ne se rend pas compte à quel point euh, tout ce qu'on regarde sur le, les réseaux sociaux, parfois les modèles qu'on prend, ce n'est pas tant les modèles qui sont mauvais, hein. c'est mmh. la mauvaise compréhension qu'on a des choses. Et le, le manque de recul, en fait, qu'on mm -hmm. qu n'a vraiment pas du tout, tu n'as pas de recul parce que tu ne sais pas du tout mm -hmm. ce par quoi la personne est passée et tu veux reproduire un schéma que tu ne connais pas et tu es en train mm -hmm. de bâtir en fait sur le sable, sur des choses futiles, mm -hmm. euh, des choses que, que tu vas finir par mm -hmm. perdre. Et c'est important de revenir à l'essentiel et voilà, d'où la, la guérison, en fait, émotionnelle parce qu'elle elle est extrêmement importante, cette étape-là. Hein. Euh, la guérison, être guéri de ben, j'ai grandi dans une famille pauvre. Il faut être guéri de ça. Mais bien sûr. Hein, bien avant bien sûr. de devenir riche, il faut guérir de, de, Parce du, que... de, de ce. Tu as manqué de choses, mmh. il faut en guérir avant de. Parce que je vais dire quelque chose qui a peut-être choqué, mais la pauvreté, ça laisse des séquelles. Hein. Mmh. Mmh. Ah ben, <rire> je suis d'accord. <rire> ah, la pauvreté, ça laisse des séquelles. Laisse des séquelles. Alors, est-ce qu'on était pauvre bon, On n'était pas riche, c'est mmh, sûr. Mmh, mmh. Mais euh, je crois qu'il y a aussi des niveaux de pauvreté en dessous. Mais ça laisse des séquelles, c'est-à-dire mmh. que quand tu as vécu, et vécu des moments où tu manques de X, Y ou Z, mmh. comme tu disais, quand tu as, tu veux prendre une revanche sur mmh. la vie. Et, et tu as dit quelque chose que j'ai aimé, on peut commencer avec Jésus, mmh. mais finir sans lui. Hein. Mmh. Euh, mmh. C'est-à-dire que tu peux monter ta société, il te dit oui, c'est ça, je t'attends mmh. là-bas, etc. Puis une fois arrivé dedans, mmh. je ne l'écoute plus. Mmh. <rire> Sans te dire qu'il y aura des conséquences derrière. Exactement. Mmh, sans réaliser qu'à à un moment donné, de toute façon, tu vas te retrouver à un endroit. Parce que la vie qu'on mène aujourd'hui, euh, c'est vraiment le résultat des décisions que l'on prend Exactement. chaque jour. Et mmh. parfois, on ne réalise pas que ce sont parfois des toutes petites décisions. Comme te retrouver dans un magasin Michael Kors. Et puis tu vois la vendeuse qui... <rire> qui, voilà, pile qui empile les sacs. les sacs. Et toi, tu ne réalises pas que si... Tu disais, bon, on enlève, on enlève quelques-uns. Tu ne te rends pas compte que cette petite décision, en réalité, c'est ce qui va peut-être sauver bah, ton entreprise ou même ta vie, en fait, tout simplement. au moment où tu crées ton entreprise, est-ce mm -hmm. que c'est. C'était guidé par le Saint-Esprit ou. <rire> non, non, je me. Je veux... En fait, parce qu'elle a dit, on peut commencer avec mm -hmm. Jésus et finir sans Jésus. Donc, par rapport à la manière dont elle a géré, etc., je voulais savoir si c'était vraiment une entreprise que vraiment le Seigneur lui avait, euh, mm. voilà, avait inspirée ou... Parce qu'elle a quand même réussi. C'est mm. juste qu'au niveau de la gestion et tout le reste... Euh... Euh, la question, la, la, le mot qui me vient quand tu parles, c'est avortement. C'est-à-dire que mm. euh, Dieu m'avait parlé, mm -hmm. mais j'ai avorté de son projet parce que j'ai été trop vite. Mm. Et il y a le temps de Dieu. Oui. Oui. Très bien. Exact. Et souvent, on entend Dieu, et on se dit, « Ah, Dieu m'a dit que je vais faire ça, on se lève, on le fait. » Très bien. Il y a un temps. Mmh. Et je crois que ce que j'ai fait, c'est que j'ai avorté le, le plan. Parce que j'ai reçu, puisque la preuve, aujourd'hui, je suis en, en, encore entrepreneur, mmh. mes sociétés sont florissantes. Mmh. Mais il y a 20 ans. Mmh. Il y a 20 ans, le Seigneur m'a parlé, mmh. il m'a donné une vision, mais j'aurais dû attendre le temps. J'aurais dû dire, « Ok, Seigneur, tu m'as montré, mais maintenant, dis-moi comment, quand mmh. et avec qui. » Mmh. Très bien. Mmh. Et j'ai manqué de sagesse. Mais tout ça, c'est lié aussi aux blessures émotionnelles, parce que j'avais besoin de restauration avec le Saint-Esprit. Mmh. Et je n'ai pas pris ce temps. J'ai reçu une vision, je me suis levée, je ai, j ai, j ai, et je dis bien, je l'ai accomplie. Mais non, en fait, ce n'est pas mmh. comme ça. Il mmh. mmh. fallait mmh. attendre d'être balisée par le Saint-Esprit pour mmh. y arriver. Très bien, très bien. Waouh Ce sont des clés importantes que tu es en train de donner. J'aime bien l'image de la balise, d'être balisé par le Saint-Esprit parce qu'effectivement, Dieu peut te donner, il peut te donner euh, la chose à réaliser, mais il ne te donne pas euh, le temps exact. Il ne... T'as peut-être pas révélé avec qui. Et, et ça me fait penser aussi à Abraham, lorsque Dieu va lui dire bah, quitte ta patrie. Mm -hmm. et, et ce qui lui dit en particulier, c'est « Va dans le pays que je te montrerai. » Ça veut dire que mm -hmm. Dieu n'a pas encore montré pas le pas pays, encore. en fait. <rire> il attend d'abord que tu obéisses à l'instruction mm -hmm. première qu'il t'a donnée, yes. que tu prennes tes affaires. Peut-être d'ailleurs que il te dit déjà la destination, peut-être que tu vas bouder. Hein. Donc, <rire> il va déjà vrai, te hein. demander de te préparer. Parce mm -hmm. que c et c'est aussi ça, la mm -hmm. clé. Tu vois, c'est ce manque mm -hmm. de préparation, parce que la restauration de l'âme, c'est une préparation mm -hmm. à vivre les choses que Dieu a prévues yes. pour toi. Mm -hmm. Et quand cette préparation n'est pas faite, ben, tu te retrouves après à faire de mauvais choix. Et tu, mm -hmm. les, tu les enchaînes comme ça. Clairement. Et comment tu as fait, donc après, euh, voilà, les huissiers arrivent <rire> et tu dis aux huissiers, « Mais vraiment, là, il n'y a même rien à prendre. <rire> » Il n'y a, <rire> a, de... <rire> a pas de terrain. Il n'y a pas, pas de possible. terrain, ce pas possible. Il pas <rire> Co comment est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe Même dans, dans ton mindset, pour que tu te dises « Non, mais trop, c'est trop. Il faut que quelque chose change. » Alors, en fait, euh, déjà, je, je me suis remise en question. Parce oh. que euh, je sais que j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Ah, Donc, si, si j'ai échoué, mm -hmm. c'est que c'était pas Dieu. Mm -hmm. Ça, ça n'existe pas. Je n'ai pas vu de Genèse à Apocalypse, Dieu échoué. Mm -hmm. Donc, je me suis remise en question, j'ai passé beaucoup de temps avec le Seigneur. De toute façon, j'allais faire quoi J'allais faire quoi Quand c'est comme ça, tu es dos au mur. C'est important ce qu'elle dit parce que parfois, on ne réalise pas que quand on tombe comme ça, c'est que Dieu a besoin justement qu'on se rapproche de lui. Parce qu'au moment où tu étais en haut, je ne sais pas, mais de presque ce que je comprends, tu n'étais pas trop avec le Seigneur. Enfin, je veux dire, c'est par rapport aux instructions qu'il pouvait te donner. Ou comment, plutôt alors on va dire le... En fait, euh, j'étais avec le Seigneur, j'ai jamais abandonné. Mais tu sais, il y a des choses où tu te dis, "Ah oh, mais j'ai pas besoin de prier pour ça. Par exemple, je voilà. donne un exemple voilà. tout simple, mmh. un contrat. Mmh. Un mmh. contrat va arriver, je vais le lire, je vais me dire, ah ben bah, il est top, je vais signer, je vais m'engager. Mmh. En fait, non, c'est pas comme ça. Mmh. Seigneur, est-ce que ce contrat je dois le signer Parce que Dieu voit des choses derrière le contrat que moi je ne vois pas, mmh. que mon avocate mmh. ne voit mmh. pas. Mmh. Donc j'avais toujours le Seigneur. Sauf qu'il y a des endroits où je lui disais euh, là, je n'ai pas besoin en fait, de prier pour voilà, que tu m'intervienne. Fait. <rire> <rire> voilà, Dans ce euh, sens-là, euh, oui, oui, oui, bien dans sûr, ce oui. bien sûr. Et en fait, il m'a remis à plat en me disant mais en fait, non, il n'y a pas euh, le CEO ici. C'est moi, c'est pas toi. C'est pour dit. ça que CEO, mm -hmm. je, je mets rarement ça. Mm -hmm. Bon, après, si les gens écrivent sur moi, ils vont dire ça. Mais CEO, non, c'est Christ, en fait, les CEO yes. de la boîte. Mm -hmm. Parce que sinon, euh, non, c'est lui qui prend les décisions. Moi, j'exécute. Enfin, J'aime trop ce que tu dis parce que franchement <rire> parfois on se dit voilà le Seigneur nous a dit de faire ça et une fois qu'on le fait on se dit bah c'est bon j'ai fait et puis après on se dit bah je continue ma route mm. alors qu'en réalité Dieu veut qu'on travaille mm. ensemble mm. et comme tu le dis bah c'est lui le, mm. le CEO mm. en fait. Et c'est cette ouais. image là d'être participant de la nature divine mm. parce que si mm. tu dois et, et c'est souvent ce qu'on oublie si tu dois réussir c'est que Dieu doit se glorifier mm. au travers de ton succès mais tu ne dois jamais oublier que, c'est en réalité, c'est le succès de Dieu. Parce que si c'est Dieu qui se glorifie, c'est la gloire de Dieu. Oui. Donc, c'est pour ça que tu dois réaliser qu'en réalité, tu es participant. Oui. Tu vois? Et j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis « c'est lui, c'est lui le boss, c'est lui le CEO. » Ah, c'est sûr. C'est lui. Oui. OK, du coup, là, tu es là. Comment, voilà, on, on revient à ma question. Oui. Comment est-ce que ça se passe Tu prends ta décision, tu dis que, bah, déjà, tu te remets à plat avec le Seigneur. Tu reviens vers Dieu et tu te dis « bon Seigneur, je suis allée sans toi, là, cette fois. Voilà. En fait, déjà, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Et c'est là où il, dit, il me demande, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Parce que je t'ai perdu un moment, je n'ai pas compris. Donc, je t'ai laissé aller dans le mur parce que je savais que tu allais revenir, en fait. Parce qu'en fait, avec le Seigneur, j'ai vraiment cette relation de... Tu sais, de, de père et fille. Tu voilà. sais, quand un enfant fait un truc, tu lui dis une fois, deux fois, ne va pas, ne va pas. Et puis là, il tombe et tu dis, bah, de toute façon, as tu vas te relever, tu vas revenir. <rire> et... et... Là, il a commencé à m'expliquer ce que je viens de dire. Oui, mais il y a des décisions, où tu ne m'as pas consulté. Mmh. Et puis, tu t'es éloigné petit à petit. Et puis, mmh. je n'avais plus, ma plus la main sur certaines choses. Mmh. C'est ce qui a fait que tu es arrivé là. Mais il euh, y a une chose aussi qu'il faut dire c'est qu'on dit souvent Dieu va faire. Mmh. Mais Jésus a dit tout, que tout est accompli. Donc, en réalité, pour mes dettes, ça n'a pas été du miraculeux. Money, euh, comment on appelle ça? Miracle money. Hein miracle money. Non, non, non, non, non, non, non. Ah non, non, non, non, non. il n'y a pas eu de miracle. Ah money. donc, il n'y a pas eu de miracle? <rire> non, il n'y a pas eu de miracle. Money. Je ne me suis pas arrivée un jour avec plus de 10 000 sur mon compte. C'est ça. Le <rire> Seigneur m'a renvoyé travailler. Donc, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Et tu, es, tu es travaillé, c'est-à-dire tu es reparti chez un salarié, employeur? Non, pas, pas chez un, un employeur. En fait, mmh. ce que je faisais, c'est que j'ai mis tout ce que je savais faire, j'ai monétisé. Voilà, Très je savais bien, donner des voilà. cours, euh, je savais euh, faire du baby-sitting. Et enfin... ça, ça revient à ce que je disais mm -hmm. en introduction, lorsque je parlais de mm -hmm. cette femme euh, qui avait beaucoup de dettes et qui mm -hmm. lui restait qu'un seul vase. Et le prophète va lui dire, va chercher tous les autres vases. Tu les remplis et puis tu vas yes. les vendre. Très Exactement. bien. Exactement. Mm -hmm. Et j'ai monétisé tout. Donc je donnais des cours, je faisais des stages de préparation, baccalauréat. Je wow. faisais tout ça, en fait, pour les, pour les jeunes. et j'ai remboursé mes dettes, j'ai remboursé. Des idées remboursé. grandioses, hein, quand même. <rire> des mais des... mais, mais c'est mais... le Seigneur qui inspire, oui, hein, tu sais. Ça... Euh... Et, et du coup, je me suis dit... Et puis, tu sais, à un moment où... J'ai haï la pauvreté. Je me suis dit, mais non, je ne peux pas. Toi et moi, on n'est pas pote en fait. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans mon ADN. Moi, j'ai l'ADN de, de fille de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à mon père. En fait, je ne peux pas rester, parce que ça ne glorifie même pas le Seigneur. Ah ben, je vais prêcher l'évangile à un huissier qui vient chez moi me prendre de l'argent. <rire> <rire> c'est trop bien dit <rire> Tu vois ce qu'elle bah, dit dire L'huissier va te regarder et c'est quel <rire> Jésus que je dois accepter Ton Jésus il <rire> n'a pas de terrain, <rire> ton Jésus Oh wow. tu vois mmh. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais tu es en train toi-même de ternir l'image du Dieu que tu veux, tu Très bien, veux dont oui. tu veux parler. Mmh. Donc règle tes problèmes, et puis après. Euh on va, on va recommencer. Yes. Et, et là, ça m'a pris ouais, bien deux ans, un an, quelque chose, presque deux ans, pour mmh. remettre tout à zéro et pour gérer toutes les dettes, etc. Mmh. Travailler, mettre à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois 500 euros, 1000 euros, 1000 euros, cette dette-là, c'est payé, c'est payé. Et puis, je suis revenue dans le système bancaire peu à peu, mmh. euh, de nouvelles opportunités. Et là, le Seigneur me dit « Ok, on va, on va repartir. » Je pense wow. que tu compris la leçon. Très bien, part. très bien. Deux choses que je retiens dans ce que tu dis. La première chose, c'est le renouvellement de ton intelligence. La Bible va nous dire « Ne vous conformez pas au siècle, au siècle présent, présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et tu as parlé du fait que tu as haï la pauvreté. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est ne pas se conformer à ce qui se passe présentement aussi, mmh. à, à, aussi au monde hein, d'ailleurs, mmh. ne pas aussi se conformer à la pauvreté. Mmh. Parce que ce n'est pas parce que tu vois ben, les gens vivent d'une certaine façon et se dire « Oh, ben j'ai des dettes, mais bon, ce n'est pas grave, ça va passer. » Ce n'est pas une raison en fait, d'accepter cela dans ta pensée, donc tu as... Renouveler mmh. ta pensée, tu as renouvelé mmh. ta mentalité et tu l'as déclaré Tu as dit pauvreté, toi et moi on n'est pas amis. Pas du tout. Mmh. <rire> on est ennemis. On n'est hein, <rire> la... pas amis. Et c'est très important de faire ce travail. Et la deuxième chose que je retiens euh, dans ce que tu dis, c'est le sens de la responsabilité. Parce que quand même, c'est pas Dieu qui est descendu du ciel pour aller travailler à ta place. Mmh. Mmh. Tu as pris tes responsabilités. Tu te dis ok, qu'est-ce que j'ai, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et je pense que euh, c'est aussi ce qu'une femme doit comprendre ici, c'est qu'il faut que tu prennes quand même tes responsabilités. Tu ne diras jamais, mais non, mais ce n'est pas de ma faute. C'est parce qu'à la maison, on ne m'a jamais appris à gérer. Tu comprends oui. Tu ne peux pas mmh. remettre euh, le problème sur mes parents ne m'ont pas appris ou je n'ai pas eu euh, l'éducation scolaire pour le faire. Et, et là, tu es là et puis tu te morfonds. Et finalement, tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Les et gens je... ont peur hein, de, du, de la remise en question. Mmh. Ah, les vrai. gens ont peur de ça, en fait, parce que ça demande... De, de repartir à l'intérieur de mmh. soi, de mmh. s'examiner mmh. et parfois bah, de regarder en face certaines blessures aussi. C'est vrai. Exactement. Et les gens ont peur de ça. Mmh. Mais soyez, vous avez peur. Soyez bah... délivrés, mesdames. Soyez, soyez libres <rire> au nom de Jésus, vraiment. Ouais. Que le Seigneur vous délivre. Parce que ouais, tant que tu n'es pas libre de la, de, bah, des peurs, des mmh, craintes, etc., mmh, mmh, tu ne mmh, peux mmh. pas aller plus loin. Tu ne peux pas avancer, évoluer plus loin. Ok, donc là, le travail est fait. Donc, tu t'es tu, tu, tu remise en question tu t'es remise à travailler, tu commences à éponger les dettes, c'est quoi la suite Alors, la suite, c'est euh, le Seigneur me dit « bon, ok, c'est bon ». Je sens, en fait, quand je dis « le Seigneur me dit », c'est je, « je sens que, mm. que tout est au vert hein. ». Je mm. sens que tout est au vert. Et là, je recommence mm. une nouvelle société, mm. mais vraiment piano, piano, quoi. C'est-à-dire mm. que chaque chose, je dis « Seigneur, c'est bon ». <rire> Parce que ce que j'ai goûté là, c'était euh, tellement compliqué. Toi, le bien ah non, non, non, non. c'était tellement compliqué que je me dis non. Elle non, a dit, Seigneur, telle quelle j'ai compris. Là, là, là, on va vraiment aller piano, piano. Wow. Donc, euh, je reprends euh, petit à petit, je reprends auto-entrepreneur. Et puis, euh, un soir, le Seigneur me montre un songe avec des femmes. Mmh. Et il me dit, ça. C'est là où je vais être, je vais être amenée. Mmh. Donc, c'est là où j'ai recommencé. Mais il met mon songe en 2015. Et je commence FLT, Femmes enfin Liberté au Potentiel, mmh. en 2017, quand même. Donc, mmh. il y a quand même deux Très ans bien. qui se passent. Et là, tu ne t'es pas précipité. Ah non, non, non. non. Ça, <rire> la précipitation <rire> n'est plus mon partage. Ça, c'est sûr que la précipitation, ça n'est plus mon partage. Amen. Et. Euh, et depuis, vraiment, le, le Seigneur m'a amené à des endroits incroyables, oui. à fréquenter des ministres, à, à, à être sous, sous euh, l'autorité, voilà, collaborer avec des ministères, à aller dans le monde entier, parce qu'il y avait un travail en fait, à faire. Et, mmh. et je crois qu'il y a une certaine hauteur que je n'aurais pas pu... J'aurais jamais pu atteindre si je n'avais pas accepté ce que tu as dit, le, le brisement, mmh. et de regarder, de, faire, de mettre le doigt sur ce qui fait mal. Mmh. Et à chaque étape, parce qu'on passe toujours des étapes, on continue toujours de, de grandir avec le Seigneur, à chaque étape, il y a toujours ce, cette remise en question de « Seigneur, il y a encore des choses à, à changer ?» Ah oui, si, si tu ne changes pas ça, ça Va être compliqué d'aller à l'étape supérieure mmh, mmh. si tu changes pas ça ou des fois je me dis ah, je stagne et le Seigneur me dit c'est normal parce encore ça en toi il mmh. faut il faut le sentir et, et souvent ce que j'ai compris euh, si je donne euh, le euh, peut-être qu'on va y, y revenir pour ma voiture euh, c'est que le Seigneur il n'a pas peur de nous donner toutes ces choses mmh. honnêtement il n'a vraiment pas peur mais il ne veut pas non plus nous perdre avec ces choses très Alors, bien oui et le, le souci, c'est souvent ça. Mmh. C'est jamais le, le, la faute de Dieu. Mmh. C'est souvent qu'en nous, il y a quelque chose mmh. où il se dit, « Ah, elle, si je lui donne ça maintenant, mmh. ça, va être, ça va être compliqué, mais pour elle, pas pour lui. En » fait. mmh. oui, c'est ça. Mmh. Et c'est ce qui fait que des fois, on rame, on rame. Mmh. Et parce qu'on n'a pas les bonnes motivations aussi, fait. des fois. Parce que mon business, au départ, je pensais que c'était ah ben, C'est pour me nourrir. Mmh. Mais en fait, non. C'est parce que Dieu a un plan derrière. Dieu a un plan Et très il utilise bien. ça comme. Un peu comme le FBI, tu vois. Tu es sous couverture. <rire> yes, tu es infiltré. Bien un Exactement. agent. Infiltré. Exactement. Exactement. Waouh, waouh. Et euh, Dieu nous infiltre dans le monde des affaires. Très bien. Parce qu'il a. Il a quelque chose à faire dans le monde mmh, des affaires. Très bien, très Et ce n'est pas juste pour qu'on ait de belles voitures et de belles maisons. Mmh, mmh. ouais, J'aime bien ce terme « infiltré et justement, tu viens d'infiltrer un, un club. <rire> <rire> tu viens d'infiltrer un club. Est-ce que tu peux nous parler de ce club que tu as divinement infiltré, <rire> n'est-ce pas <rire> Alors, en fait, euh, si je reprends le, le témoignage de l'année dernière, le Seigneur m'a permis d'acheter la maison de mes rêves et la voiture de mes rêves sur, wow. la, même, sur la même année. Et... En réalité, quand j'ai voulu acheter ma voiture, mmh. ce n'est pas cette voiture-là que je voulais. Parce que je me suis dit, mais moi, jamais je peux avoir ce genre de voiture. Parce que c'est une voiture, euh, généralement, quand tu vois quelqu'un qui passe en Porsche, je te dis, ah, ah ouais. Mmh. Tu vois, tu te dis, tu, dans ta tête, tu sens que la personne là, elle est quand même loin, tu vois. Mmh. Et je me suis dit non, je n'ai pas encore ce niveau, Seigneur, quand même. Euh, bon, je vais entrer là-bas, les gens vont me regarder, ils vont se dire, mais elle, il euh, n'y a pas d'entretien d'embauche ici, madame. <rire> <rire> Donc j'ai été chez euh, un premier concessionnaire, aux quatre anneaux, là. Mmh. Et euh, il me dit, euh, bon madame, il n'y a pas de place, euh, allez chez Porsche. Je me dis, mais ah. C'est quel concessionnaire C'est lui tout qui t'envoie. Et moi, j'étais avec quelqu'un, donc la personne, elle-même, elle me regarde et me dit, mais depuis que Il n'est qu pas concession... professionnel. Moi, j'arrive chez Porsche et je, je suis un peu euh, gênée, quoi. Je mmh. me dis, bon. Il me dit, oui, mademoiselle, euh, donc vous voulez quoi Je lui dis, bah je voudrais voir les voitures. Et... Okay. et puis quand il me donne le prix de la voiture, je me dis, mais c'est le prix <rire> d'une maison ça. <rire> c'est pas le prix d'une voiture. Je veux acheter une voiture, pas une maison, monsieur. Il me dit non mais bon euh, il est bon de vous commander une belle voiture on va la configurer moi je commence à dire ah je veux trop au front je veux ça je veux ça je veux ça il me dit ah ouais là je crois que vous avez mis toutes les options possibles donc euh, oui ok donc euh, le délai c'est six mois et tout ça je dis non mais monsieur en fait on va se calmer parce que c'était juste pour euh, bon voir ce que ça pouvait te donner si je voulais ça. et puis euh, donc je rentre chez moi et je lui dis bon envoyez-moi le dossier et il me rappelle il me dit alors Madame à la main il faut envoyer les euh, il faut envoyer les pièces oui. Je dis mais monsieur je ne vais pas envoyer de pièces hein, parce que je ne veux pas acheter ça en fait. <rire> il me dit envoyez-moi les pièces donc il envoie j'envoie et je me dis de toute façon ça ne va pas passer. Hein. Le, en fait ils ont un niveau d'exigence quand même il faut déjà il faut être propriétaire pour acheter chez eux mmh. parce qu'ils mettent si, si en fait ils ont plein plein plein de critères bon bref anyway oh, il faut être propriétaire. Faut... Pour acheter. <rire> ok okay gage guys, vous avez entendu ça? C'est un gage de qualité. Oui voilà bah, oui. c'est ça mmh. et puis il y a plein il y a un chiffre d'affaires il y a plein de mmh, choses. Mmh. Et, euh, j'envoie le dossier, et puis, euh, quelques jours après, après, il me dit félicitations, madame Alama, euh, faites-nous le virement, votre voiture, elle arrive dans six mois. <rire> et là, ma mâchoire se décroche. <rire> je dit quoi? En fait, elle Mais a fait, a elle a fait, fait les démarches sans aucune conviction. <rire> ah grave, ah non, aucune. Mais es... c'est quand c'est Dieu lui-même <rire> qui veut te donner Mais cette voiture. C'est ça. Parce qu'en réalité, euh, je me souviens que j'avais quelques, quelques mois avant, avant le Covid, j'étais partie chez ce concessionnaire avec ma mère et je touchais les voitures, je disais ah, un jour, un, un jour, jour peut-être oh, quand j'aurai 50 wow. ans, un jour, un jour. Ça, c'est bien ça parce qu'en fait, elle est partie sur le terrain pour visualiser ça. Oui. et déclarer. Ah, mais elle savait pas qu'elle était en train de vraiment… Euh, mais elle, ça pas, pas, pas aussi chose, jeune, pas, aussi, pas tout de suite. Pas en fait, tout je me suis dit hum, bon, oui. bon quand j'aurai peut-être 50 ans dans 15, 20 ans. Mais le plan pas. de Dieu, le plan de Dieu, plan de Dieu… Mais c'est là où je veux en venir. Donc, quand la voiture elle est arrivée, quand, la voiture, euh, quand il a commandé la voiture, je me suis dit Quoi « Quoi C'est pas possible. » Et il m'a dit « Vous savez, Madame Alama, il n'y a que 8 de femmes. » Alors déjà, Porsche, il y a 0,75 de la population qui en a. Mm -hmm. Et dans les 0,75, il n'y a que 8 de femmes. Waouh wow. Elle fait partie des 8 et mmh. donc, il m'a dit, votre profil, il est juste incroyable wow. et je vais le faire remonter au siège social. Wow. Et je me retrouve au siège social wow. à parler avec le directeur marketing qui me dit, il faut qu'on fasse des actions ensemble pour les femmes. Wow. Et c'est là où je comprends le plan et de Dieu Et c'est là sur que tu voiture. comprends que ce n'est pas juste une question d'acheter une voiture. Voilà. Et c'est là où je me dis, incroyable. mais je comprends pourquoi Dieu a saisi la bouche du premier mmh. pour dire, allez dans le deuxième. Incroyable. Parce... Je crois même que le premier, c'est un ange, hein, mais, qu à qu'à ce niveau-là. C'est incroyable, c'est vrai. <rire> c'est incroyable. C'est un, un ange qui est venu travailler là-bas. exprès. incroyable. Wow, Et du coup, euh, lorsque ma voiture, elle arrive, euh, la veille, je commence à être angoissée, à me dire, oh, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai pris une voiture comme ça Mais, mais ce n'est pas possible, mais c'est pas… Comme une anxiété. Ouh. Et en réalité, le Seigneur me dit, prie parce qu'en fait, ce sont des esprits de limitation parce que en réalité dans ta famille, personne n'a jamais acheté une voiture neuve et encore moins une voiture de luxe parce que ça, c'est une voiture de luxe. Et en fait, ces esprits là est en train de m'oppresser. Tu ne vaux pas ça, mais non, tu n'aurais pas dû acheter ça. Mais mais qu'est ce que tu as fait? Mais c'est n'importe quoi. Et quand j'arrive, euh, j'arrive, je me dis bon, je ne vais pas la mettre sur les réseaux. Parce que moi, je ne suis pas le genre de personne qui affiche mmh, les choses. Mmh, mmh. Et donc, je concerte mon équipe et mon équipe me dit, non, en fait, il faut que tu l'affiches parce que c'est Dieu qui l'a fait. Mmh, et exactement. là, tu caches ce que Dieu a fait parce qu'il t'a sorti quand même du RSA où tu gagnais 437 euros wow. pour acheter une voiture à six chiffres. Euh, ah non, à 1, 2, 3, 4, 5. Oui, six chiffres. <rire> bien tu un, te un, dis, deux, trois, non, parce que je me suis dit, c'est <rire> six chiffres. Donc, du coup... Euh... Tu peux pas cacher ça. Mmh. Et quand je poste la voiture avec tout mon témoignage, banque, fichier bancaire, etc., je commence à recevoir mmh. des milliers, et c'est ce c'est pas des centaines, des milliers de témoignages. Alors, si je n'ai pas répondu, c'est parce que j'avais trop de témoignages en MP. Incroyable. En me disant, mais ce que tu as vécu, je suis en train de le vivre. Incroyable. Et à cause de ton témoignage, j'ai la foi que Dieu peut le faire aussi dommage. Amen. Amen. Et c'est là où je comprends que... En fait, ce n'était pas une voiture, c'était un signe pour montrer que enfin, Dieu peut te sortir de la boue mm. et t'asseoir as, à la table des grands. Yes. Donc aujourd'hui, oui, j'intègre le club Porsche. Mm. et euh, J'ai des événements privés avec les autres, les autres euh, euh, propriétaires de Porsche, des choses qui sont vraiment fermées pour les propriétaires. Et aussi, le club euh, ils ont un club pour les femmes, en fait, mmh, mmh. qui ont des, des, des, des, de telles voitures. Et c'est extraordinaire parce que je, je n'aurais jamais pensé quelqu'un qui sort du RSA, etc. Tu te dis, Incroyable. mais en fait, euh, non. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, mais ça, je peux te donner. Parce qu'en mmh. réalité, pour faire un peu le parallèle, ma voiture elle coûte le prix d'une Ferrari. J'aurais pu acheter une Ferrari en fait avec le même prix. Mais c'est pour dire que même si tu veux une Ferrari, tu veux la, le un diète, tu veux tu veux une maison, un immeuble, tu veux euh, un million. Mais en fait, Dieu n'a pas peur de te donner. Et Dieu, Dieu n'est pas limité. Il n'a pas peur. Mais il veut juste checker que tu n'es pas attaché à cette voiture, à ce jet, à cette maison. Parce qu'en fait, c'est du matériel. Mmh. C'est du matériel. Demain, la voiture, on peut l'écorcher, on peut taper dedans. Mais tu vas faire quoi Tu vas pas dormir la nuit parce que ta voiture, elle est garée, tu sais mmh. pas. Mmh. Non, en fait, c'est il faut qu'il te fasse passer par certaines épreuves. Mmh. Et quand il a tout checké, il te dit, Ok, j'ai dit Seigneur, ok. On va encore checker parce que je veux un jet. Mm. Donc peut-être que je n'ai pas encore le... <rire> tu vois, mm. monter, monter, monter tu encore. Tu vas monter encore, oui. c'est une certitude. Avec le Seigneur, avec... toujours avec lui. Parce que toujours. sans lui-là, je préfère être en bas Tu m'étonnes que mm -hmm. de monter et de se perdre. Et une autre chose que je vais dire aux, aux femmes qui nous regardent, c'est qu'on n'a aucune idée du niveau d'oppression qu'on a quand on monte dans certaines sphères. Mm -hmm. Et souvent, le Seigneur nous garde... Euh, ah, là où on est, parce qu'on n'est pas prêt spirituellement. On n'est pas prêt spirituellement. Parce que je me suis retrouvée des fois assise à des tables ou à fréquenter des personnes. Et je me dis, si j'avais pas Christ, mmh. je pense que dans les 3-4 mois, je serais mmh. de l'autre côté. Ah oui, mmh. oui, oui. Partie, wow. mmh. Parce que spirituellement, il faut vraiment être assise arrivé. et mmh. l'aise en fait. Mmh. Et. Pour toutes ces femmes qui se disent « mais je, je, je suis sûre que le Seigneur m'appelle dans le business, je suis sûr que le Seigneur veut que je sois entrepreneur », je les invite à vraiment prendre le temps que le Seigneur a dit « Seigneur, ok, ça tu veux, mais pourquoi ça n'avance pas exact » Est-ce que c'est moi Est-ce que ce n'est pas le temps mm. Ou peut-être que ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont autour de moi Exact. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions réussir, exact. parce qu'il a un but dans cette réussite-là. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il a un but dans cette réussite-là. Waouh Quel témoignage ah Non, mais c'est incroyable Est-ce que vous vous rendez compte Et C'est vrai que quand on parlait en privé, tu, tu me l'as dit, ça, hein, parce que tu as, tu as vraiment cette conviction que ta voiture, ce n'est pas une simple voiture pour rouler. Tu m'as dit c'est un signe. Wow. Et euh, euh, je sais, je sais que le Seigneur a promis que nous aurons euh, les signes, les prodiges, les miracles qui nous accompagneront. Et c'est vrai, le Seigneur peut te bénir et tu deviens un signe pour une génération, en fait. Mmh. Et, et tu es un signe, ce témoignage est un signe pour une génération qui croit qu'avec Dieu, c'est possible. Et, et toutes les femmes qui sont aujourd'hui, peu importe la situation, d'être au, au, au RSA, d'avoir tout perdu, de ne pas avoir même parfois de solution ou d'idée géniale pour s'en sortir, je crois vraiment que... Ton témoignage a parlé à beaucoup de femmes là Amen. ce soir, Amen. Nous les premières. Ah oui. <rire> ah, oui. ah oui, oui. Waouh, waouh, waouh, waouh. Et à chaque fois qu'on est avec Aurélie, mon Dieu, quel puits de sagesse. C'est incroyable et c'est vraiment un, un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir. Ah là, là, là, là, là, là. Je ne veux pas annoncer trop de choses en avance, mais... mais, mais. <rire> ah non, tu dis rien. Je ne dirai rien, mais vous la verrez souvent avec nous. Ah oui, et moi je dis toujours, et je te l'ai dit d'ailleurs euh, personnellement, c'est vraiment un privilège, une grâce parce que je crois que Dieu t'a rajouté dans ma vie. C'était vraiment comme un top de 2022 et j'ai rendu grâce au Seigneur pour cela. Et, euh, et je sais que c'est une alliance. Qui nous emmène, qui nous emmène plus loin qu'on le croit. Et j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance ouais, en Dieu. Je ouais, sais que il ouais. y a de belles choses qui arrivent. Il y a de belles ouais. choses. Waouh. Ben merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Ah, la fini. <rire> c'est très bien. Oui, mais c'était passionnant. C'était mmh, mmh, passionnant. Mmh, mmh. C'était. À euh, euh, un moment donné, j'ai eu la larme à l'œil. Hein, tu sais, c'est bizarre parce que. On ne on, on parlait, tu sais, parlait pas de guérison. Moi, la, moi, la, la prospérité, ça me parle. J'ai eu la larme à l'œil, tu vois. Et c'est comme ça que je ressens l'onction. Et, et je me suis dit, mais waouh, quelle grâce, quel privilège. Et, et vraiment, euh, j'espère que quelqu'un a regardé cette émission, se sent challengé et se dit que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, mais j'ai envie de rajouter quelque chose. Tout est possible à celle qui obéit. Amen. Oui, ah, ça, parce qu'il oui, oui, ne suffit, oui, qu hein. suffit pas de croire Il faut pouvoir obéir mmh, quand mmh, Dieu te mmh, dit mmh, d'aller mmh. à gauche, d'aller à droite De ne pas faire de cette façon, mmh, de ne pas mmh. euh, euh, signer ce contrat, de ne pas prendre ce partenaire En fait, c'est tellement important pour les femmes chrétiennes d'aller euh, avec euh, l'instruction de Dieu Quand on veut réussir pour Dieu, il faut mmh, aller mmh, avec mmh, l'instruction mmh. de Dieu Et, et j'aime beaucoup ce verset biblique où, où Dieu dit dans sa parole, il dit euh, « Lorsque je serai élevée, j'attirerai les hommes à moi. » Je suis très mmh. attachée à ce verset biblique. Et, et je pense que c'est aussi ça la clé euh, du succès, de la réussite d'une femme chrétienne. C'est mmh. de comprendre que Dieu doit être glorifié et élevé. Et c'est de cette façon qu'il va attirer, en fait, mmh. non seulement les hommes. Il dit « j'attirerai les hommes à moi », mais moi ce que j'entends, c'est que j'attirerai les opportunités. Mmh, mmh. J'attirerai les faveurs, mmh. j'attirerai mmh. les grâces, j'attirerai les bénédictions. Ouh, je ressens l'anxiété. de Dieu. Je sens l'anxiété de Dieu. Et vraiment, j'aimerais que tu t'attaches à cette parole et que tu te dises que Dieu doit pouvoir se glorifier dans chaque détail de mm. mon entreprise, de mon projet, de mon business, peu importe ce que tu fais. Mets Dieu au centre. Dieu ne peut pas être à côté. Et toi, tu es au centre. Ce n'est pas le bon plan. Mm. C'est Dieu au centre. Toi, tu es à côté. Tu avances. Tu laisses Dieu aller en avant parce que tu sais si Dieu est devant toi à chaque fois que tu commences quelque chose, il combattra tes batailles. Amen. Il combattra tes batailles. Amen. Il ne te laissera pas. En fait, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Mais Amen. qui peut se lever Amen. pour être ennemi de Dieu Amen. Qui peut oser Même la pauvreté qui veut être ton ennemi, Dieu dit, hm, je l'ai déjà vaincu. Amen. Jésus dit, j'ai vaincu la pauvreté à la croix de Golgotha. J'ai vaincu les Amen. dettes à la croix. Il Amen. a vaincu les dettes. Il n'a pas vaincu que la maladie. Amen. Il a aussi vaincu les dettes. Amen. Et c'est la raison pour laquelle... Je crois au nom de Jésus qu'au travers de ce témoignage et de cette émission, mmh. quelque chose vient de se passer dans ton esprit. Lève-toi à partir de demain, mets-toi à travailler, prends tes responsabilités, crois en Dieu et surtout, obéis à tes instructions. Amen. Je suis convaincue que tu vas réussir. Amen. Et du coup, celles qui n'ont pas Dieu dans leur vie, vous avez entendu. <rire> c'est avec Jésus, hein? avec Jésus hein, que ça se passe. C'est Dieu le boss, c'est lui le oui. CEO. Waouh ben, Merci beaucoup aussi Marie-Alexandra d'avoir été là. Un privilège, oui. en tout cas. C'était une belle discussion. Merci oui, encore. Merci à vous. Et merci à vous toutes qui nous avez regardé. Donc, euh, <rire> j'ai été ravie de présenter cette émission comme d'habitude et n'hésitez ah. surtout pas à soutenir Evangile TV. Mm -hmm. euh, en ce moment, nous nous préparons pour aller sur Canal. Et, et c'est oui. bientôt prêt. On arrive, on <rire> arrive. Donc, euh, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous avez un lien juste en dessous du player. Envoyez ce que vous pouvez. Et nous allons pouvoir multiplier ces émissions et surtout faire en sorte que des femmes de partout dans le monde puissent mmh. les regarder et être bénies. Mmh. Je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. Je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous souhaite un très beau week-end. Bye bye. bye bye. Ciao. <rires>